Vous avez cliqué sur cette vidéo Naruto UHC et vous avez bien fait parce que vous êtes heureux possesseur d'une fiat multipla Bravo tout le monde Bravo bravo. C'est faux. Non, j'ai pas assez d'argent pour offrir des fiat multipla à tout le monde. Même si on, clairement on nous on donne la voiture. Donc là, moi, je ne l'achèterai pas, je ne pourrai pas. Vous connaissez certainement Danzo, c'est un rôle solo qui doit gagner seul, il n'a aucune aide. Ce rôle est complètement fumé, mais vous allez voir que dans la game, j'ai pas trop eu de chance. J'ai la possibilité de devenir Okage si je tue le Okage, qui me donnera 10% de force et de résistance en plus de ce que j'ai déjà, parce que j'ai déjà force et résistance. En plus de ça, j'ai une épée Shirtness 4 qui drop à mon rôle. La seule chose où j'ai besoin de me concentrer, c'est mon stuff et mes gaps. Tranquille. C'était une game sub de guild, et euh, je peux vous dire que euh, j'en ai suivi, hein. mentalement c'était compliqué. Bonne game à tous. Et abonnez-vous. Oh. Ah voilà, de ma mère. Ça va Ouais, toi Ouais, ça va. Wesh. Oui. Salut, Caramel. Salut, bichard. Salut. Vous avez des bons rôles Ouais. J'avais jamais eu ce rôle. Mais Guil Attends, game. mais c'est fou Il est là avant la 40 minute de jeu Ouais, c'est <rire> exactement ce que je me suis dit. C'est la première fois que je le vois aussitôt. Mais non Putain, tu chantes bien. T'as vu? Il va Ceux qui me laissent pas, coucou, sachez que vu que j'ai tous les plugins de Golden maintenant, je bah, peux bah pas. Bah, euh, il est là, il est là, plus il est là, il est là. Plus il est là, Guil. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, il a les coordonnées. Ah bah non Non ouais, Guillaume, a, non il a, c est, c est, c est, ah, Oh Il a tué le creeper, c'était Coco! Il y 24 personnes qui peuvent jouer. Ah, oh, bah, vraiment vrai. pas de chance ouais, ah, ça. Des oh. ah. Voilà. Ah. Ok Vous okay. ne connaissait okay. pas son identité bizarre, les OK. okay. Oh. Oh. okay. Ça, on va se balader, on va trouver d'autres gens et, et on se met juste à côté et tout. Et je mets le son et tout et... Vas-y. C'est génial, j'adore. <rire> le concept est génial. C'est vraiment exceptionnel, les Naruto ça en fait. C'est Juste incroyable. pour troll, c'est incroyable. Est incroyable. Est une code, il est Vas-y reste reste reste, moi je reste pas Comment ça c'est un fake Bah c'est une sumboard mais on l'a déjà fait, c'est dommage. T'es trop bah, fort Tom Zeno Mais c'est un inspecteur lui hein Non on veut pas de vous en fait Non on veut non, pas on de me... Non mais c'est Non mais c'est Non, mais on veut pas de vous en non, fait Non mais en fait genre l'autre il essaye Ouais d'accord mais on veut toujours pas de vous il essaye. De rester avec D'accord au revoir <rire> <rire> C'est trop, frère! Oh, il est à 1200 blocs! Hein. <rire> Imagine, il meurt, tu l'as TP derrière la bordure! C'est la technique, tu vois! T'as réparé ton erreur! Quoi? Oh non, il a cramé, c'est parce qu'il a cramé! Non, non, c'est parce qu'il a cramé! Non, je suis en train de me dire! Même moi j'étais surpris, frère! Attends, c'est le kill! surpris non, mais viens viens, viens, viens, Parce que même moi j'ai été surpris! Parce que j'ai pas la nature de chacun comme ça, moi! Même moi j'ai été surpris, frère! Je, je, suis suis dit... Dit que que... je me suis dit, attends, le kill! Eh bah, oui, quand oui. même! Eh, mec, j'ai du feu dans l'épée là! Waouh! Wow. Oh. c'est plutôt, plutôt le squelette qui Bah déjà tu regardes voilà, tu vois déjà pour Allez. commencer. C'était pas Anthony du 45 en plus. Je me souviens très bien de son pseudo. C'était quoi Ah ils sont là et Oh non non non non eh, non non donc, non là, non. Non Non tu vois, Non je toi, moi je te laisse tranquille hein. Non non non non non non non Guillaume Oh non Non Mais je suis gentil, mais je veux pas rester avec un autre gentil. Mais non Mais non. Bah bah un peu Nous on est trois ils ont Bah non je suis gentil. Bah alors viens avec nous Mais non Bah on essaie. Ah mais j'ai envie de me faire attaquer que ma game elle bouge quoi Bah non t'inquiète pas reste avec nous ta game elle va bouger Ah on est dans le temps là Mais pourquoi pourquoi vous restez avec moi pitié Non je sais pas C'est moi C'est je sais pas moi je suis non pas Non, mais, mais, mais, mais laissez-moi, laissez-moi! Bichard, je... il a faire un truc et Mais si, faut... si, non, s'il vous plaît, laissez-moi le tuer. Laissez-moi le tuer, je vous promets. S'il si continue à me suivre, je vais le fumer. Mais non, non, non, non, je vais le pas. Je te <rire> promets, je te promets que si. Bichard, je t'ai pris... je connais son rôle en fait. Il veut juste faire un truc et après il te reste tranquille. Non, non, je veux pas, je veux pas. En gros, en gros il pourra savoir si t'es safe, Bicha Ah, mais je suis safe, mais je veux pas qu'il reste avec moi. Ah oui? Je veux aller dans les autres groupes. Écoute-moi, échantillon. 30 tu secondes si, si tu n'es pas, si pas loin de moi, dans 30 secondes, je te fume Peu importe ton rôle Tu sais si tu... si tu, tu connais, Mais arrête, il est safe Mais non, je m'en fous Non mais... je est fou. safe C'est comme une Ah bah c'est bon, bah c'est bon, c'est bon, t'es kakashi Ah non, non, non, non Tu sais pas Mais non, bah, et Ah, il va rendre bichard, tu sais pas Ah il fight Il met toi bichard là. Pas... Ah ok, non Bichard, Bichard, Bichard, Bichard, merde. Non, non, il a tué, il a tué, il a tué, il a tué. Non, non, non, non, non, non. Bichard, Jacket, Jacket, non, non Il l'a tué Il l'a tué Non, non, non. non, non Bichard, mais non, non, Bichard, mais non. je sais pas Mais non, mais il l'a tué Mais Bichard, pour, Bichard, Bichard, pour de vrai T'as tué mon pote, Bichard. suis dégoûté. T'es zoo, Bichard, t'as un de baiser. Mais non, mais il m'a suivi pendant 30 minutes. Je lui dis casse-toi, casse-toi. Vraiment, c'est trop chiant. Mais oui. Bye. Bah oui, mais mais mais il voulait me depuis le début de la game. Au début de la game, il a dit je te rune ta game. Voilà. Bah voilà, c'est. Et du coup, est-ce que j'ai la vie s'il si a brûlé Mais c'est moi qui ai mis le dernier coup. Euh Bah si t'as le kill, oui t'as la vie. Non, j'ai pas le kill. Ah bah t'as pas la vie du coup. Ouais. Oh non Non je ne vois, vois rien, je vois rien, non je suis tombé. On nique sa mère. Si, si, si, si, en fait y'a une vie de base qui est base. Il va arriver une fois, il se parce qu'en vrai, tu Ah, en ouais, tu Mais ce truc, on parle, on tue, on tue quand même, mais... Et on qu il est qu'une et caramel Bah les vous, vous avez aucun intérêt à me tuer, hein, du coup. C est, c est, c est. Bah je si Bah pas c est, c est... 30, 32 VS 33 là, là, là, là, là, là. Oh mais c'est trop chiant quoi vraiment Non plus de... oh, si la si trop 4. bien si tu pas collé Mais c'est ah, cool, Mais vraiment Bon attends oui. les aurait été trop bien Non Ouais Oh mais j'ai abusé Je peux rien faire, j'ai 5 gappels, je peux rien faire Non Bah non Désolé, Loéna. Non non non, ça c'est pas très très cool hein Je le... me suis fait Alors, menacer par le place Alors, t'as combien de gaps T'as combien de J'en ai 10, mais si tu veux je, je peux t'en passer. Non je suis désolé, Loéna, je peux pas... Non <rire> <Je suis> obligé <rire> Okage, le NH t'es obligé. Mais du coup, vu que tout le monde sait que je suis dans eux, ils vont tous voir que je suis Okage. Alors, je sais pas où c'est, mais il faudrait que j'y sois. Je peux me booste moi Je vais le donner aux méchants. Zabuzaku Si je les trouve, je leur donne à eux. Je trouve personne. Le obito se fait agra. Pour la fin de ma vie. Mais je veux voir ça moi aussi. Mais c'est où Ah bah voilà. Ils ont fait un 21v1. Hein. C'est vrai J'étais le seul pas convié à la fête. vu les blocs, l'eau, etc. Ils étaient là. Hein. <rire> ah oui <rire> Le champ de bataille C'est maintenant, si tu veux, là. Ok. C'est bon, bon, okay, bon, on peut les taper maintenant. The... La gare aussi ah, qui nous aide, c'est bon. Ouais, pas. Oh il ouais. ah, y a il y a y'a un coup, y'a un coup dedans. Bichard, pas bien. Bichard, pas bien. Bichard, pas bien. de Non, est blanc, je pas De toute façon, il va, il va respawn, respawn, Bichard. 2 oui, oui. ouais. N2, active. Ouais, t'inquiète, hein. hein. ouais, avec ta suite, t'es 2, hein. Derrière, derrière, derrière, derrière. T'as Ouais, je suis bien. Ah, ben il ah, non, t'inquiète, t'inquiète. Mec Derrière toi, derrière ah, ah, ah, Vas-y, continue, continue, continue. Ah, là, là, là, là. Viens, viens, l'aide, viens, yeah. l'aide. Sur Bichard, moi je pense que je perds, hein. que tu ouais. faire, hein oh, ça marche pas. Y'a plus de vie hein. Y'a plus de vie. Moi tu vis euh... ah, mort. Ah, ah mais, mais tape pas, ouais. pas Mais tape pas Tu as peur, là. Genre, okay. Genre, pas truc, vas perdre Vas-y, vas-y, vas-y. Bah, de toi ah, juste ouais, Les, gars, les gars, on est là. Bah, attends, ouais, je vais ouais, ouais, mais passer, gros, d'un merde Sur moi. Bien, mais je sur Oh les lags ah. ah, Yéouh Ok c'est bon pardon Vas-y viens ah, Excuse-moi, excuse-moi euh... Laisse-moi prendre des deux mecs des... des... Ouais, il... ouais t'inquiète je suis bien, je suis bien Bien joué ouais, ça Parfait Je sais pas si hein. il l'a fait hein Je pense qu'il l'a vraiment fait Si si si, je l'ai fait, fait au tout début, j'avais plus de gaffe Vous avez vu comment vous êtes, avez... Mais je l'ai mis Ouais, Et je l'ai pas, ouais ouais pas, ouais pas, ouais pas, pas, pas eu le kill, lui Il pas eu le kill, c'est Attends, vous avez vu combien de temps vous m'avez suivi, genre C'était la PGW hein Bah En vrai, ça tu tu... As tué. Tu t'a tué. Je pas. Ta, sais pas tu ta, si, ah. tu si, il l'a tué, il l'a tué, mais c'est juste qu'on l'a pas vu. Ok on est ensemble depuis le début de la game hein. oh. Merci. Bon bah contre. la Inata euh, je suis désolé hein mais. Bah vous avez des levels ou pas Bon oh, je pas. suis mute hein, les gars faut bouger hein ouais, ouais, Changer de de Si je pensais un jour que je serais sauvé par une église Non mais si un jour j'aurais cru que je serais sauvé par une église Oh putain On va aller au zéro On va essayer de choper des méchants hein de toute façon, là, il faut que je fight avec des méchants. Ouais, il reste pas 50 000 personnes, quoi. Il reste un Gara. Mais vu les rôles qu'ils ont, ils meurent pas, quoi. J'ai force. Sharkness 4 plus 10% de force. Et les gens ne meurent pas. Je sais pas si je dois donner au boost aux méchants ou aux gentils. Les gentils, ils sont pétés, quoi. Enfin, C'est pas le Gara Je l'ai vu voler et tout. Ouais mais il faut que je booste le gara quoi la part là hein devrait pas je suis le dernier des derniers missions Tu vas pas réussir à mettre les choses mais j'ai plus de gap j'ai pas de gap aussi tu crois que Ok bon bah vas-y ok viens on reste ensemble Il reste quoi il reste il reste T'es qui toi tes Zetsu noir Non non Nagato Ouais Ok Il reste euh, Gara, Zabuza, Sasuke Ah devant y'a qui oh vous êtes quoi, j'arrive pas à comprendre. Ah, nous on est un peu est dans l'aise, on de la game en fait. Ah, oui, bon bah ils sont rentables à tuer quoi. Ok, il m'a mis un espèce de dash. Laisse-moi le kill, s'il te plaît, laisse-moi le kill. Non. Je vais te fumer, je vais te fumer, <rire> je vais te fumer. Merci. C'est pas, pas possible. T'as pas mal, non, je vais ouais, pas. Ouais. Allez viens, sur du Ah pas mais t'es avec nous, t'es avec nous toi. Viens, aide-nous. Non oh, mais je vais rester avec sa fin, il est déjà beaucoup trop fort comme ça. Non, le ah, okay. me prend pas, me prend pas. Tu vas avoir besoin de moi de toute façon. Ouais, mais bon. tu, vas, tu, vas avoir, tu vas avoir besoin de moi et de mes vies, j'ai qu'une vie de qu toute façon. C'est celle que je viens de faire. Ouais mais bon, je viens de je vais te mettre un boost, tu me donnes une. Allez, boum! Avoue, <rire> t'es deg! deg. Bah, J'espère je de... que t'as bien, bien le sum J'espère que t'as bien le sum, vas-y! Bien sûr! <rire> le mec est un peu trop premier degré! Non, mais ouais, je t'ai mais... mis, mis, mis le boost parce que je savais que tu pouvais 1v2 facile! Tu m'as plus. Attends, j'ai eu un boost! Mais oui, t'as 10% de force et 10% de résistance en plus! NS Boost, sa fin! Oh, c'est toi le Mais oui! Mais je suis dans le zoo! Impossible qu'il y ait personne au zéro! Ah, ouais, je suis resté au zéro toute la game et il y avait personne toute la game! En plus, t'as 2 vies là! Ah, là-bas, là-bas, y'a Tom! a Tom! Ça sert à rien à Mais vous avez pas cross team ouais, quand même cas, Ah on est solo même. tous les deux non, non, non, Bah on cross team c'est qu'on mais mais fight mais Nous on a plus de gaffe quoi Y'a de se choquer Nous on a oui. plus de gaffe quoi Ouais bon on a perdu Ah la la situation s'inverse Tom Xeno Ah ouais Sur moi les gars Bah mais ils se tapent pas Ah bah ouais, je peux rien faire Mais il se tapent pas Bah mais ouais. pas mais ouais. ah si je vais taper hein Mais non mais Riku il, il, il est dans l'autre Attends viens je suis là je suis là, descends, descends Je suis bien j'ai speed ouais. 2, il m'entend va Il y a une putain de KB2 frère bien. Oh Bichard l'homme, oh t'es Oh la, la game est perdue quoi là, viens, viens, viens, viens. Il a trop de vie ce fou là ouais. Allez viens la Bichard Il a trop de vie, trop de gap toi. Moi j'ai plus rien Oh non Je tryhard la frérot, je veux ma game hein je vous aide à tuer le Garamène. Honnêtement, au vu de la game, que ce soit un solo qui gagne, je suis vraiment très content. Hein. Euh, non mais... T'as bah, vu la game... Tu faire play. bah à ce moment-là, vous étiez 50 000 et il est... bah, y avait que lui et moi, quoi. Bichard, tu allumes mon kakashi, frère. Mais il a mérité Il a mérité Et bien sûr que oui Il m'a collé, c'était un pot de colle, on aurait dit une sixième amoureuse il copié tes effets, hein. T'as le pouce de l'okage, toi. T'as le pouce de l'okage, toi c'est faux, il a pas mis à moi c'est faux T'es sérieux de m'avoir trahi comme ça Je t'ai pas trahi, je suis en train de me fight Après si tu veux, je peux baisser la border, mais bon, ce sera pas marrant, quoi. Monsieur, tu peux te barrer, mais... De toute façon, vas-y, au bout d'un moment, t'auras plus de sable, donc vas-y, je peux baisser la border. Non, ça, ça, ça... Bah je suis OP Bah non, mais c'est le jeu On va pas rester léger C'est 20 ans Si c'est pour jouer comme ça Vas-y, tu peux me tuer, hein, j'ai 7 vies, si t'as raison Tu Hop voilà. Bon, en fait. attends, on le tue, il nous avait deux. Euh, il ouais. nous avait ouais. deux. Oh, oui c'est vrai, hein. On le tue, il nous va, ouais, nous, ouais, il va nous fight. On il nous il nous va nous fight. Fait, bah oui, bien sûr. Ouais, oui, vas mais là, bon, <rire> as... il gagnera. Il, y pas de me taper. il veut juste toi, Dom. <rire> oui, toi, hein. oui. Hein. Loupé, loupé, loupé, loupé. loupé. loupé. Attends, j'active ma réz-y. Vas-y, merci. Ah ouais, t'es comme ça là. Tu as pas tué Ouais, je touche un pourcentage sur la vidéo ou pas Bah oui Ah bah vas-y Ouais, bah okay, vas quoi Non, il m'en, il m'en, il ment, il m'en, il m'en, il ment, il m'en, il ment, il, ment, ah, il ment, ouais. ah bah il est là sa fin Je suis en train de fight Tom hein sa fin, c'est bon, ça m'a saoulé hein Ouais, je te jure, j'ai chier un peu dans moi hein. Bah oui <rire> Non, c'est trop là Bah j'ai envie de <rire> oh, mais lâche ouais, ça frère, ouais. t'en supplie, ça y est Oui, il fuit frère Eh, je pense que t'es un homme ouais, non, okay. lui, il me staff, là, Venez, venez, venez au zéro Je vais baisser la bordure là. Oh il y a des coups, ouais, Bah ça faim, t'as crash Ah il s'est fait ah, d'air La Bah bichard <rire> la Bichard là Non, non. Ah, la Bichard la vidéo Non Il bichard là. Ça mais pas <rire> C'est quoi là Attends je vais prendre mes pattes au saumon <rire> <rire> <rire> Voilà, la bordure arrive hein. Ouais, Et Elle, elle arrive très vite. En fait je... Elle arrive très vite. Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Elle arrive ah, ouais, <rire> Bah regarde à droite. <rire> est bon. Allez cher. J'avais prévenu, j'avais prévenu. Mais j'avais prévenu, j'étais ouais. prévenu, j'étais prévenu. Je sais <rire> pas ce que t'as fait. Je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu. je ben je m'en fous. Il y a un punch franchement mérité. Arrête de base, est pas censé ne pas se taper Je suis avec deux mecs qu'on speed deux là. Non j'ai pas speed 2 moi J'ai encore, encore 8 secondes de speed force et après je suis en cooldown 3 minutes C'est je... Attends t'as glitch, glitch Ah c'est bon C'est bon, bon. bon. Okay. merci Ok, c'est rien ouais, a... <rire> Si t'avais pas speed 2 J'aurais fait pas. un expose sur ta gueule hein J'ai pris des coups mon rush J'ai pris des coups je te crois, je te crois, mais c'était pas de 2. T'as tes 4 Ah oui Ah ouais, ok, je comprends. C'est mal. Euh. Euh, merci. Mais, mais des potes, mais des potes, frère. Ah, j'ai plus de potes non. Ah, c'est bon. Ah c'est des Shrider Attends Attends tu vas changer Ouais moi ça m'arrange si on tempo 1 minute 36 piles. Il J'ai ouais, quasiment plus lui a pas... Il lui a pas demandé de casser sa maison là Il avait raison ça finit On aurait dû tuer Bien sûr qu'on aurait dû tuer mais comment On a un Euh que... passe de... Ouais j'aimerais bien mais je pense qu'il va les prendre Là il a... il est... Il... Eh, hey, si, si, faut que tu tues. J'ai une zone. Non. <rire> ah, arrête. Tom, viens, héros. J'ai trois coeurs. En oh, héros, Tom. Des coeurs. Allez, on tourne en arrière. Oh, Tom. Oh, Tom, t'es chiant, hein. Gars, on... ah, enfin, oh, oh mince, y'a plus de seul lave. Oh mince, y'a plus de seul lave. T'en prends, t'en prends, t'en prends. 8 secondes, 8 secondes, Tom. T'auras sont... 7, 6. De toute façon, on va jouer. J'espère que ton sacrifice n'aura pas été vain. Il a combien de temps son effet Ils veulent jouer comme des fus de pute. On va jouer comme des fils de pute. 3 minutes, ok, c'est noté. Allez hop, hein. il va tempo pour avoir son... son effet. Il a 3 minutes de cooldown. Oh l'odeur Oh l'odeur de la game Sinon, je fais réduire la border en genre 5 minutes et il a 5 minutes pour venir. Vous savez quoi On va le faire venir en 5 par 5 et 180 secondes. Voilà. Ah Allez, viens, on en finit. Ouais. encore ton effet Bah, j'en ai qu'à. Attends du coup, hein, parce que sans effet, ce que tu forces les 4 Je perds. J'ai 7K, hein. 7 coeurs, hein. Ah pas non si j'attendais pas. Regarde, frère, oui. Je sais pas pourquoi t'as trop fou, tu gagnais hein. Oh la vidéo J'ai eu une gap hein, bah, ouais, 7 bien, cas, ouais. hein. Ah je sais pas hein Bah j'ai bah, quoi En vrai. Une... Ah mais t'avais plus de gap mais ça j'en sais rien ouais. Bon Bloodfire ouais. il va être content quoi <rire> Hey Blood 2h32ème mec Ça a été <rire>